Jean-Baptiste Lecorf, maître de conférences à l'université Rennes 2, chercheur au CIRSIC, centre de recherche en sciences de l'information et de la communication. C'est un centre de recherche en fait qui étudie les recompositions organisationnelles et institutionnelles associées au développement des technologies numériques. Alors, les modèles de gouvernance, c'est une bonne question. En fait, nous avons observé des schémas de gouvernance plus ou moins dirigés d'ailleurs par l'acteur public dans ces politiques de données. En gros, on peut repérer deux types de, de schémas de gouvernance. On va retrouver certaines initiatives qui vont renvoyer à ce qu'on pourrait appeler une gouvernance informationnelle institutionnalisée, hein, c'est-à-dire au sens où on a un cadre de responsabilité qui précise les règles de base, les modalités de gestion et d'accessibilité aussi de l'information. Et puis, d'un autre côté, on va retrouver d'autres initiatives qui vont s'inscrire davantage dans une logique d'expérimentation et donc accorder une place plus importante à la créativité hein, du milieu innovateur, la créativité des acteurs présents sur le territoire. Dans les deux cas euh, et dans ces deux formes de gouvernance territoriale, euh, on va avoir l'idée d'accompagner une nouvelle organisation des données publiques et des services publics vers des données et des services d'intérêt général. Qu'est-ce qui se joue dans cette, dans cette mutation finalement euh, et dans, dans ces processus d'innovation ouverte C'est le fait que les collectivités territoriales ne sont plus les seules garantes euh, de l'intérêt général et qu'on va inventer des nouvelles formes d'organisation territoriale orientées euh, usagées. Alors, évidemment, euh, en effet, cette question du rôle de l'acteur public, elle est, elle est centrale, euh, tout simplement parce que l'acteur public, il est amené à collaborer hein, avec une variété d'acteurs, des agents, des élus, mais aussi des citoyens, des associations, euh, des entreprises euh, de toute taille d'ailleurs, hein, pouvant aller des, des gros groupes industriels jusqu'aux start-up, euh, et une variété d'acteurs qui aujourd'hui est amené à participer, hein, à innover euh, au service de l'intérêt général et à différentes échelles territoriales. Donc se pose la question en effet du rôle de la posture de l'acteur public avec un certain nombre de réflexions en cours hein, sur finalement est-ce que la collectivité par exemple doit jouer un rôle de régulateur ou d'investisseur, pourquoi pas d'animateur de réseau, un rôle de facilitateur, voire on entend beaucoup cette notion aussi, un rôle de tiers de confiance notamment pour garantir un certain nombre de protections et certains principes éthiques aussi sur la fiabilité des données et la protection des données personnelles des citoyens. Donc au niveau local, dans les territoires, le rôle des collectivités peut changer aussi suivant la conception de l'innovation dans laquelle elle se situe. On peut repérer bien souvent deux modèles d'innovation. D'une part, un modèle qui va être caractérisé par une forte maîtrise publique c'est le modèle que j'appelle moi celui du projet de territoire avec une pensée planificatrice souvent avec l'aide de fonds européens. Et puis à l'opposé, on va trouver un autre modèle d'innovation au niveau local qui va accorder davantage de place à ce qu'on pourrait appeler des innovations ascendantes qui viennent du terrain à l'initiative d'acteurs du territoire avec des usages et des services qui sont plus ou moins contrôlés dans différents domaines de l'action publique et on va se situer dans ce modèle à travers ce qu'on pourrait appeler plutôt le modèle du territoire de projet. Alors, la question des transformations organisationnelles, elle va se poser à un double niveau, précisément. C'est-à-dire que la mise en place d'une politique locale des données suppose de concilier à la fois des processus internes, externe de gouvernance. Donc au sein des collectivités euh, et des services de la collectivité d'une part, et puis d'autre part euh, au sein d'une multitude hein, d'acteurs euh, du territoire, les entreprises, les acteurs académiques, euh, les associations, des agences, euh, des délégations de services publics, des syndicats, des eaux, etc. etc. Donc euh, cela va en fait, s'accompagner d'un certain nombre de changements hein, pour les collectivités qui sont embarquées on pourrait dire dans ces politiques d'innovation sur le plan de la gouvernance interne euh, les changements concernés vont plutôt être liés au processus collaboratif processus qui est d'ailleurs souhaité par certains mais aussi subi par d'autres euh, et donc tout ce processus va être lié au travail en faveur de la mutualisation des données urbaines mais aussi d'une nouvelle culture hein, des systèmes d'information pour soutenir la promotion du thème de transversalité Thème de transversalité qui est associé bien souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu observer, hein, à l'idée de formes d'organisation plus souples, marquées par moins de hiérarchie, plus d'autonomie au travail, la promotion du droit à l'erreur par les agents. Bref, un certain nombre d'innovations euh, managériales qu'on peut retrouver hein, dans d'autres contextes euh, à l'œuvre euh, au sein de ce qu'on appelle de plus en plus la mouvance quelque part de, de l'entreprise libérée. Cependant, euh, sur cette gouvernance interne, euh, on voit que dans une organisation aussi complexe, par exemple, qu'une métropole, hein, si on s'intéresse à cette collectivité, les agents peuvent être demandeurs de cadres. Une autre limite qui a surmonter aussi sur cette question de la mutualisation des, des données et, et, et des services que ça implique, c'est euh, la sectorisation des politiques publiques qui ne peut être dépassée par la mise en circulation des données. Sur la question de la gouvernance externe, on a aussi un certain nombre de questionnements hein, qui vont, euh, des questionnements qui ne sont d'ailleurs pas sans incidence hein, sur la dimension interne que je viens d'évoquer euh, qui peuvent être liés au pilotage de la démarche, à l'investissement de la collectivité dans la mise à jour des données ou au contraire à l'implication éventuelle d'acteurs privés tiers dans le traitement de ces données et aussi euh, évidemment à l'établissement de règles communes, de règles partagées pour l'usage de ces données d'intérêt général qui sont produites aussi bien par l'administration que par d'autres acteurs du territoire. La recherche va principalement répondre à quatre enjeux de recherche qui vont correspondre à quatre, à quatre axes. Premier axe, c'est la question de la pérennisation hein, des dynamiques d'innovation et de ces services innovants euh, et de savoir comment est-ce que ces dynamiques d'innovation peuvent être pérennisées et étendues à d'autres domaines de l'action publique dans un contexte où bien souvent euh, ces dynamiques émergent avec des appels d'offres, euh, parfois soutenus par l'Union européenne ou d'autres acteurs. Le deuxième axe, c'est comprendre comment l'innovation qui est mise au service de l'intérêt général prend davantage la forme d'innovation sociale en réponse à certaines aspirations de la société, avec une approche design de l'action publique qui joue un rôle majeur dans cette mutation. Dans ce cadre-là, l'innovation sociale en fait, permet de surmonter un écueil qu'on retrouve souvent dans ces politiques d'expérimentation, c'est-à-dire le décalage entre l'offre et les usages. Euh, par l'intégration hein, de l'usager final ou des acteurs associatifs le plus en amont possible dans ces processus de conception de service pour ne pas réduire cet usager final à un simple testeur euh, de l'innovation qui interviendrait quelque part en aval. Et le quatrième et derrière AXE, c'est euh, la question de la co-construction du sens et du discours hein, autour de ces politiques de données de manière à sortir hein, d'un discours à sens unique, promotionnel, d'un discours marketing, on pourrait dire, euh, avec une vraie réflexion de fond sur la mission de la collectivité, l'éthique à développer aussi autour de ces politiques de données, puisqu'on voit que bien souvent, hein, l'usage de la smart city, par exemple, euh, peut être utilisé hein, pour cet usage de, de, de, de discours marketing, et que dans un certain nombre de cas, en tout cas, on n'a pas un discours unifié sur ce qu'est une smart city dans beaucoup de collectivités territoriales, Hein, on a aussi, à travers cette approche-là, une ville et euh, une conception de territoire technocentré où le citoyen peut, euh, dans certains cas, être mis à l'écart. Et donc, une réflexion sur des notions alternatives peut aussi être, euh, être la bienvenue autour en effet de, de, de questions de territoires durables, solidaires ou bien d'autres notions alternatives encore, mais qui ne sont pas sans incidence hein, sur l'action et sur les formes de gouvernance territoriale euh, pour ces politiques de données dont on parlait tout à l'heure.